Bonjour et bienvenue dans cette méditation pleine conscience. Que l'on parle auto-hypnose, hypnose ou méditation, l'intérêt de la pleine conscience est qu'elle permet de vivre pleinement, totalement, d'être plus dans le présent, d'être plus conscient de ce que vous vivez à l'intérieur de vous, comme à l'extérieur d'ailleurs. Avant d'entrer en méditation, en hypnose, permettez-moi déjà de me présenter. Audrey Le hypnothérapeute, maître praticienne en hypnose, vous pouvez suivre une hypnothérapie avec moi, une thérapie sous hypnose donc, soit au cours d'une consultation d'hypnose en ligne, via Skype, Whatsapp ou Messenger ou alors à mon cabinet d'hypnose à Avignon. Afin d'assimiler la suite de la méditation, je vous invite d'ores et déjà à fermer les yeux, oui, fermer les yeux dès à présent pour commencer, non pas pour entrer tout de suite en méditation ou en hypnose, mais juste déjà pour vous centrer sur vous. Afin de laisser les paroles entendues et prononcées, trouver un écho positif et bienveillant en vous, pendant que ma voix agit en profondeur au sein de vos différentes structures. En effet, la méditation pleine conscience vous permet de vous connecter à l'ensemble de vos ressources, tout comme elle vous permet de déstresser, de vous calmer, d'être de manière générale beaucoup plus zen et tellement plus apaisé. Cette méditation de 10 minutes a pour but d'entretenir, de maintenir ou d'installer le calme intérieur et ce, grâce à la relation avec vous-même qu'elle vous permet d'avoir, d'entretenir, puisque oui, vous allez avoir une relation privilégiée avec vous-même. Effectivement, cette méditation guidée a pour but de vous permettre, de vous autoriser à vous accorder du temps durant au moins 10 minutes par jour. Oui, de vous accorder consciemment toute l'attention que vous méritez de vous permettre de prendre conscience de votre présence, de prendre conscience de votre réalité, de votre corps, de vos pensées, de votre existence et ce, bien au-delà de leur simple schématisation ou conceptualisation. Il est à présent avéré que le fait de méditer, de s'accorder du temps, ne serait-ce que méditer 10 minutes tous les jours, permet de calmer la multitude de désagréments liés au stress, liés et causés par le stress. En effet, vous vous ferez de la méditation et plus cela va occasionner de très nombreux bienfaits sur votre santé, votre quotidien, votre mental, votre moral, telle une, telle une meilleure gestion des émotions, une meilleure concentration, une meilleure attention. Effectivement, méditer apporte une profonde relaxation, concentration, un profond lâcher prise tout simplement permettant au corps, à l'esprit. Au cœur à l'âme de se retrouver de se rééquilibrer d'être d'être à nouveau en harmonie afin de favoriser afin de créer d'amplifier les conditions nécessaires à la bonne santé mentale émotionnelle physique etc le but de cette méditation est donc bel et bien de vous connecter à vous de vous connecter à l'instant présent afin que vous puissiez être dans l'ici et le maintenant. Maintenant que vous êtes prêt à entrer en auto-hypnose, en méditation, ouvrez donc les yeux. Oui, ouvrez les yeux à présent. Et maintenant que vous avez ouvert les yeux sur tout ça, il suffit simplement de les fermer à nouveau durant quelques minutes, oui. Laissez vos paupières se fermer. Si vous êtes bel et bien dans une position confortable, assise ou allongée, et que rien ni personne ne viendra vous déroger. Si ce n'est pas le cas, mettez la méditation en pause, faites le nécessaire et revenez rapidement. Maintenant que les paupières sont closes, vous allez tout simplement penser à votre respiration. Respiration que vous n'allez surtout pas chercher à modifier ou à amplifier ni même à réduire. Car vous n'allez porter aucun jugement de valeur sur votre respiration. Vous allez simplement être observateur, oui. oui, un observateur consciencieux, attentif. Oui, vous allez juste observer les différentes sensations que l'oxygène produit dans votre corps à mesure où elle va et vient à l'intérieur de lui. Vous êtes, en quelque sorte, tel un scientifique qui se contente d'observer, de regarder. Et de prendre des notes. Continuez de porter volontairement, intentionnellement votre attention sur votre respiration. Idem pour les pensées qui peuvent venir ou entrer dans votre tête, ou celles qui peuvent vouloir en sortir. Eh bien, eh bien, vous les laissez aller et venir, sans chercher à les retenir, sans chercher à les faire partir, vous les accepter, vous les accueillez, sans jugement aucun, ni positif, ni négatif. Ce ne sont que de simples images, de simples projections mentales qui ne font que traverser votre ciel hors, hors vous. Vous, ce qui vous intéresse à l'instant présent, c'est votre respiration. Votre respiration est uniquement, votre respiration, votre souffle, vos inspirations. Et les expirations qui en découlent alors, alors à nouveau vous focalisez sur votre respiration. Et vous prenez de plus en plus conscience de ce qu'elle diffuse à l'intérieur de vous de ce qu'elle apporte… de ce qu'elle vous apporte… de ce qu'elle vous donne… Ressentez ainsi comment réagit à présent votre corps sous l'impulsion de votre souffle… Ressentez et appréciez en termes déjà de, de bienfaits sensoriels corporel… continuez et pensez intensément à votre corps et aux ressentis agréables qui le parcourent… le frôle… les fleurs le réchauffent… ou le fait ou le fait agréablement frissonner… Prenez rapidement conscience de la façon dont, sous l'effet immédiat de cette méditation guidée, toutes vos pensées semblent de plus en plus se ranger… se classer… trouver leur place… laissez faire laissez ferme ne vous y attardez pas car vous aurez tout le temps d'apprécier cette clarté cette, cette limpidité. Après la méditation sous hypnose alors, reconcentrez-vous sur votre souffle. D'autant plus que plus vous entendez ma voix et plus vous vous recentrez sur vous, sur cet air, sur cet oxygène qui se promène en vous empreinte des voies, des vaisseaux, différentes voies, différents vaisseaux, vous menant à une exploration sensorielle, une exploration corporelle, une exploration profonde et intense, sur l'échelle du bien-être. Oui, sur l'échelle du bien-être et de la sérénité. Vous allez maintenant imaginer qu'à chaque inspiration, vous inspirez à présent clarté. Clarté et pureté. Ne cherchez pas à comprendre, ni le pourquoi de l'instant présent, ni le comment de ce qui arrive. Inspirez simplement. Clarté. Et pureté. clarté… et pureté… ne pensez pas… n'estimez pas la profondeur ou l'intensité de la clarté et de la pureté que vous inspirez… laissez-les agir toutes les deux comme elles doivent agir… comme il est bon pour vous qu'elles agissent ici et maintenant… dans l'ici et le maintenant… et ce à chaque instant… continuez d'inspirer… clarté… et pureté… et lâchez prise sur tout le reste… Et maintenant que vous avez déjà pu ressentir les premiers effets de la clarté, de la pureté sur votre corps, votre esprit, et sur vos ressentis, vous allez pouvoir à chaque expiration ressentir maintenant, totalement et pleinement, tous les bienfaits de cette méditation. Oui, oui ressentez dans votre chair, dans vos muscles dans votre dos, partout, de la tête aux pieds, ressentez donc les effets de cette méditation s'installer en vous, tout en restant zen, calme et détendu, ressentez… ressentez s'ancrer en vous tout ce que cette auto-hypnose devait vous apporter, que ce soit en tant que méditation du jour, ou de méditation du soir, cette méditation agit… agit… Agis maintenant de façon bénéfique et positive. Il est bon pour vous de prendre le temps de vous accorder du temps. Il est bien et bon pour vous de, de vous remettre au centre de votre vie. Tout comme il est bel et bien bon pour vous d'être vous, d'être vous-même de vous accepter… d'accepter les choses… quelles qu'elles soient… oui… d'accepter les choses… en commençant par celles que vous ne pouvez pas changer… ou pas tout de suite en tout cas… en matière de lâcher prise… d'éveil de conscience… et d'éveil à vous… Une pratique quasi quotidienne de la méditation ou de l'auto-hypnose est nécessaire, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être informé de toute méditation, auto-hypnose ou hypnose que je mets en ligne… Cette méditation guidée est à présent terminée, ouvrez les yeux en toute conscience, prenez trois bonnes et profondes inspirations qui… qui redynamisent le corps, vous pouvez… Commencez ou continuez votre journée, si cette méditation a été une méditation du jour, tout comme vous pouvez continuer votre soirée ou aller dormir, si elle a été une méditation du soir. Merci de laisser dès à présent vos likes et vos retours d'expérience en commentaire. A très vite.